Merci sébastien allez on se retrouve pour une un nouveau vlog cette fois ci le vlog donc du mois d'avril 2022 donc euh, bah là tu vois je suis euh, de retour en france si tu suivi les précédents épisodes tu avais pu me voir un petit peu en thaïlande je t'avais fait voir un petit peu voilà euh, ce que j'ai pu un petit peu faire sur, euh, sur la thaïlande alors dans les prévisions euh, j'ai retourné cet été donc euh retourne tout simplement bah, sur, euh, sur la Thaïlande donc ça c'est en, en train de, de se mettre en place progressivement. Là ce matin je me situe en direction de Tours où je vais retrouver Samy. Bah, Samy euh, qui est mon partenaire et qui bosse avec moi sur euh, toute la partie euh, marketing, formation, euh, toute la partie site web aussi enfin vraiment toute la partie euh, digitale euh, donc euh, de choses à voir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc là ça va être intéressant, on va pouvoir échanger sur pas mal de choses. C'est vraiment important euh, quand tu bosses avec, euh, bah, voilà, quand tu bosses avec d'autres personnes de se voir, parce que les WhatsApp, les, les, les, les messages qu'on peut s'envoyer au quotidien, bah c'est bien, on va dire, ça, ça fait le job, euh, mais tu vois des fois ça ça coupe complètement le. Euh, pour moi, rien ne remplacera un, une, comment dirais-je, une un rendez-vous physique euh, où on se voit face à face et on prend vraiment du temps donc ça c'est vraiment important il faut quand même toujours garder ça il faut le contact humain en fait il n'y a pas à chier hein. euh, parce que les messages whatsapp les messages vocaux etc on se comprend pas forcément et on renvoie un message et finalement c'est pas du tout productif c'est surtout qu'on perd du temps alors que là au moins tu vois on va se voir une journée on va tout refixer etc et là euh, ça permet aussi de, de redonner un côté humain et euh, parce qu'il part des non-dits il peut avoir des donc super important, super important et dans tes business pense-y euh, faire un point de temps en temps physiquement avec les personnes avec qui tu bosses euh, pour que voilà les ou qu'on se dise clairement les choses et que les non-dits etc soient dits euh, face à face euh, et que du coup ça puisse permettre de euh, bah, tout simplement de débloquer euh, des situations euh, qui sont pas forcément euh, qui sont délicates aussi. Hein. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est journée à Tours. Après, du coup, je rentre sur, sur Le Mans. Et puis, euh, cette semaine, euh, je dois, on doit, voilà, on doit se on doit voir avec, euh, avec mon, mon partenaire, euh, donc, euh, associé euh, manager donc, euh, de la conciergerie pour faire un point. Et voilà, il y a des, encore des changements à prévoir, des choses à mettre en place parce que bah, la société évolue, la société se développe et. Euh, bah, il faut tout simplement s'adapter. Euh, on a une croissance très rapide, donc forcément, bah, décision très rapide, modification très rapide, parce qu'il faut s'adapter à la situation, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, bah, dans ce vlog, tu redécouvriras bah, tout simplement ce que je fais de mon quotidien. Alors, je filme pas tout, bien évidemment, mais euh, j'essaie d'en filmer un maximum. Voilà, je te dis eh bien, à la prochaine partie. Allez, on se retrouve eh bien, dans une autre partie de ce vlog. Là, j'ai un agent IMO qui vient de m'appeler, qui m'a proposé un bien qui a l'air plutôt intéressant. Euh, une petite maison avec un, un appartement là, Je vais regarder en même temps mon GPS pour être certain de ne pas me tromper parce que je suis en train de marcher Et du coup euh, c'est une maison euh, avec un petit studio euh, juste à côté euh, Donc finalement de l'eau hein. Par contre le point faible c'est que c'est proche de la rocade Donc peut-être avoir un peu de bruit Mais le prix est vraiment pas cher Donc là du coup j'y vais il me reste 5 minutes de marche et euh, du coup je vais regarder ça un petit peu et puis on va voir peut-être faire une proposition on va voir ça allez je t'en viens avec moi allez on arrive sur le lieu Et on se retrouve dans cette nouvelle partie donc de ce vlog donc là je me dis et eh bien en direction de mon local puisqu'on va faire une petite réunion avec et euh, eh bien mon associé et puis ensuite après on va aller visiter un local commercial parce que peut-être qu'on va euh envisager de, de changer de lieu par rapport à l'adresse de notre local donc professionnel pour notre activité de conciergerie alors je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard pour l'instant c'est un peu trop compliqué d'expliquer ça mais du coup on va les visiter et je vais t'emmener avec moi où ça tu vas pouvoir découvrir un petit peu eh bien ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de mettre en place peut-être dans les prochains mois voilà allez on se dit à tout de suite Je sais pas toi, mais j'aime bien recevoir les petits colis Amazon. Alors même si c'est pas un usage personnel, le fait est que c'est un usage professionnel, évidemment. Donc là, on a reçu quoi On a reçu une petite willox pardon. Donc ça, c'est quelque chose. Je te ferai voir ça un peu plus tard, euh, qui se met sur les poignées de porte et c'est vraiment top. Euh, c'est vraiment un excellent produit. Je te le présenterai un peu plus tard. Et du coup, j'ai acheté son petit, son petit frère, en fait. Euh, qui du coup est le système Wi-Fi et qui permet notamment eh bien, de connecter ça donc en Wi-Fi cette petite box là et normalement eh bien, ça va permettre depuis une application changer le mot de passe à distance donc moi je trouve ça vraiment très bien ça c'était en promotion donc euh, 120 euros je crois 150 et ça c'était euh, je crois 50 euros bref sans promotion faut compter 200 balles mais là tu as vraiment un bon outil normalement et je te présenterai ça un petit peu plus tard euh, sur la chaîne youtube et tu verras c'est plutôt plutôt pas mal Allez, on se retrouve eh bien dans un de mes appartements. Donc là, je suis en train de changer un petit peu le, la manière d'automatiser, si tu veux, le système de porte d'entrée. Donc à l'entrée de l'immeuble, on a un système de code. Et là, du coup, je t'avais fait voir sur une précédente vidéo ce que j'ai reçu. Donc en fait, ça se présente comment C'est ça, tout simplement. Ce petit, ces petites boîtes là, donc WeLock. Et en plus de ça, on a branché un système, euh, donc de Wi-Fi. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec aussi éventuellement des petites clés comme ça. Euh, des petites clés sensitives, des petits badges, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc Du coup, je vais en laisser un quand même pour le voyageur. Et si tu veux, ce qui est top, c'est que le système Wi-Fi, qui est juste là. Voilà. Et bien du coup, depuis mon application, que je vais te faire voir tout de suite, euh, j'ai même deux applications pour gérer ça. Euh, alors voilà, on y est. Ça se présente comme ça. Donc là, du coup, tu as l'application. D'accord. Et là, en fait... Voilà. Donc là, je peux accéder directement à ma porte. Donc Je vais te faire voir ça juste après. Là, j'accède donc au, au système de, de passerelle, de routeur. Donc là, je vais dessus. Voilà. Là, il me trouve du coup la porte. Je vais dessus. Et donc là, à distance, via le wifi, je peux changer les mots de passe. Je peux attribuer un mot de passe temporaire pour un voyageur. Euh, bah, Tu vois un petit peu tous les menus, je peux supprimer, ajouter un mot de passe, gérer les autorisations, euh, voir l'historique, euh, voilà. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses, ça marche aussi en Bluetooth si on le souhaitait, mais là c'est pas trop l'intérêt. Et donc du coup, comment ça fonctionne bah En fait, tout simplement, ici ça se passe comme ça, voilà. Donc là tu tapes ton code, d'accord, et automatiquement après tu vas pouvoir tourner et ouvrir la porte. Et à l'intérieur, bah tu as ton système tout simplement ici, pareil pour ouvrir la porte. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Et donc là du coup, à distance, on va pouvoir tout simplement eh bien, modifier donc, le mot de passe de nos voyageurs. Et franchement, ça marche vraiment bien. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites mettre en place ce petit, euh, ce petit outil, je te mettrai dans la partie description le lien direct. Pour acheter ce produit, donc il faudra bien que tu achètes le combo, donc euh, le système, donc de boîte que je t'ai fait voir pour la porte et le petit système pour la passerelle. Et après, il faudra bien jumer les deux. Alors, c'est traduit dans un français pas très, euh, pas très très bon mais euh, tu n'hésiteras pas, si tu achètes ce type de produit, bah, tu n'hésiteras pas à me demander, je pourrais éventuellement t'expliquer euh, voilà, les petites nuances, mais euh, ça se passe plutôt bien, c'est euh, assez facile, ça demande à peu près euh, 30 minutes d'installation, à peu près 30, 30, 45 minutes d'installation et après, bah, pour le coup, tu es automatisé et c'est ce, surtout que tu peux piloter ça à distance allez, je te laisse, moi j'enchaîne pour mes appartements allez, on se retrouve pour cette nouvelle partie du vlog donc là, je viens de ressortir d'un rendez-vous euh, très intéressant euh, tu vois, c'est toujours important aussi de pouvoir donner son temps à, dans des, des associations notamment. Et là, c'est une association sur ma ville, euh, une association pour tous les créateurs repreneurs d'entreprises. Et cette association, eh bien, accompagne justement des créateurs d'entreprises dans différents domaines, hein, dans tous les domaines même. Elle les accompagne pour justement, euh, euh, eh bien, euh, les aider à créer leur entreprise, à Juste deux secondes que juste deux secondes. alors voilà donc je te disais euh... <rire> il y avait juste la police à côté du coup euh... Euh... elle les accompagne euh... donc dans la crise dans la création reprise entreprise à tout niveau donc à partir de la soumission de leur projet euh... donc vérification de la solidité du projet donc notamment prévisionnel financier j'en parle beaucoup de ça euh, donc c'est vraiment très important et du coup euh, derrière en fonction de ça et eh bien ils peuvent tout simplement délivrer un crédit crédit bancaire à taux zéro et euh, ils peuvent aussi aller solliciter après des établissements bancaires pour aller chercher un crédit supplémentaire euh, et en fait ils cherchent bah, tout simplement des des comptables des experts comptables des avocats mais pas uniquement hein, ils cherchent aussi des entrepreneurs bien évidemment et donc forcément euh, a pu échanger etc et, et bah, forcément il serait intéressé d'avoir un, un entrepreneur supplémentaire pour euh, les aider dans la tout simplement la préparation des dossiers, les commissions, etc. etc. Donc voilà du coup j'ai fait ça ce matin, j'ai trouvé ça très intéressant et à mon sens c'est mon rôle euh, voilà, d'intervenir dans les associations et le but c'est d'aider justement euh, moi tu le sais hein, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et si je peux bah, aider un entrepreneur qui se lance dans un business, bah, écoute, tu vois, c'est vraiment avec plaisir que je vais le faire. Et, euh, et voilà. Donc du coup, c'était le petit rendez-vous de ce matin. Et puis on enchaîne. Euh, on enchaîne et à très vite pour la suite de ce vlog. Allez, on se retrouve dans l'appartement qui commence à bien avancer. Il reste l'été la à poser, on va virer tous les cartons et encore du montage. On est dimanche. tableau de fait allez petite visite d'un nouvel appartement donc en conciergerie que je t'ai déjà fait voir alors voilà du coup on est en train de finaliser la voilà. Voilà, petite création pour les tableaux Juste ici la cuisine voilà donc en cours de montage donc pour la conciergerie on accompagne un propriétaire dans la mise en place de son ameublement réception assemblage montage décoration donc, C'est une petite chambre. Voilà. Euh, vous savez, parce qu'on recherche effectivement des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous êtes disponible pour euh, qu'on puisse discuter ou pas? Ouais. Alors du coup, je vous explique rapidement. Nous, en fait, on est une conciergerie sur le Mans et, euh, bah, forcément, on gère des appartements sur Airbnb. Euh, et du coup, on recherche des aides ménagères pour nous aider justement à réaliser les prestations de ménage. Donc moi, si j'ai compris, si j'ai bien compris, vous avez également, vous êtes déjà en micro entreprise, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Euh, donc, nous, on a des ménages tous les jours, euh, très clairement, hein, du lundi euh, au dimanche. Euh, alors, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment nous, on fonctionne. Euh, en fait, on, on vous donne un, un montant euh, lié à la prestation de ménage. Donc, nous, on paye généralement 17 euros euh, donc, de l'heure. Donc si un ménage, par exemple, dure, je sais pas, un studio, c'est une heure, bah, on va vous, de toute façon, on vous donnera minimum 17 euros. Donc on vous donne 17 euros pour gérer le, gérer le ménage. Et en fonction des appartements, bah, certains appartements vont peut-être prendre 1h30, 2h, 3h, etc. Et en gros, c'est des multiples. Voilà, voilà. Euh, donc, comment ça fonctionne bah, Nous, on a une application où vous avez toutes les missions euh, qui sont proposées de ménage et vous choisissez celles que vous prenez. Donc, vous avez tout le planning qui vous est euh, euh, bah, affiché à l'avance et vous, vous, en fait, vous choisissez bah, quel jour vous souhaitez travailler et quel ménage vous souhaitez prendre. Voilà un petit peu comment nous, on fonctionne. Alors, je sais pas si ça correspond à vous, euh, euh, votre manière de fonctionner. Peut-être que vous pouvez m'expliquer un petit peu aussi de votre côté euh, comment vous travaillez Ouais. Mmh. D'accord. Bon, euh, vous vous travaillez tous les tous, tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours que vous gardez pour vous Comment on... D'accord. Et. Mmh d'accord, euh, moi je pense que ça serait bien qu'on essaie de se rencontrer euh, bah, un jour de la semaine vous êtes disponible avec mon associé qui, euh, qui s'occupe plus de la partie euh, on va dire euh, opérationnelle euh, qui s'appelle Michel euh, est-ce que vous avez un jour où vous êtes disponible qu'on puisse se voir euh, prochainement dans la semaine éventuellement et eh ben, je... Ouais, et eh ben jeudi c'est possible. Euh, bah jeudi, vous me dites le matin peut-être dans ces cas-là euh, si c'est bon pour vous. Ouais, et eh ben on peut se dire euh, jeudi 10h et je vais vous donner l'adresse. On est d'autres, euh, si vous voulez changer, on Une petite changer. visite d'un nouvel appartement sous location. Sous comble. C'est un petit studio. Des rayonnants, ouais. On pourrait ouais. changer un petit peu la disposition de tout ça. Il à combien, à Après c'était pas tout le temps là, mais tu tournes à 30 euros par mois. Mais là maintenant que ça augmente. Donc là on a, 350 euros, c'est ça, toutes charge comprise C'est ça exactement. D'accord. Yeah. Okay. Électricité payaient combien vous vous disiez bah, je disais que pas 30 euros, mais ils n'étaient pas là non plus. Ah ouais d'accord. Il Ouais, faut compter 50, 50, 50 60 euros. Ouais. 50 euros. Oh. retrouve ce matin dans cette nouvelle partie donc euh, du vlog. Donc tu l'avais vu dans les précédents épisodes. Et eh bien euh, donc euh, j'avais euh, contacté un auto entrepreneur. J'ai je t'avais mis euh, comment dirais-je en, en écoute pour que tu puisses et eh bien euh, entendre un petit peu euh, comment ça se passe concrètement quand on recrute un, une nouvelle aide ménagère. Donc là ce matin rendez-vous euh, donc avec cette personne. Euh, puis avec mon associé également qui va s'occuper. Euh, du suivi puisqu'elle est plus sur la partie opérationnelle euh, du coup euh, rendez-vous ce matin là Hop. Euh, et puis ensuite après et eh bien visite d'un appartement qu'on vient de nous, de nous confier encore pour de la sous-location euh, il faisait partie d'un lot donc euh, l'appartement est aujourd'hui euh, euh, disponible donc là on va aller le visiter voir un petit peu ce qu'il y a à faire dedans on a une franchise de loyer de 15 jours et euh, aller voir ça ce matin voilà euh, dans les news euh, recrutement d'une nouvelle personne euh, que je te présenterai un peu plus tard qui va nous rejoindre dans l'équipe euh, au niveau de la conciergerie euh, qui sera plus sur la partie euh, donc commerciale dans un premier temps et puis suivi euh, suivi de la société euh, de la comptabilité etc euh, euh, toute la partie aussi finance facturation euh, contrat euh, tout simplement parce qu'on bah, a une explosion de la demande et euh, on a de plus en plus d'appartements et qu'on a de plus en plus de, de visites à faire et bah, nous forcément les visites ça prend du temps il faut, euh, et aujourd'hui déjà nos journées sont bien occupées donc euh, c'est assez, assez compliqué euh, donc on renforce l'équipe et puis, et puis voilà, euh, voilà un petit peu pour les news. Donc du coup bah là je vais te faire voir en quelques instants un petit peu tout ça. Je vais essayer de te présenter le nouvel appartement et je te dis à très bientôt pour une prochaine partie de ce vlog. Okay, je ici, Allez on est au 24. Ouais au moins un an qui était là que le, le, le voyageur ouais, a récupéré l'appartement. Bon bah ça, ça aurait pu être pire hein Ouais ça va On va dire ça. <rire> Après un an. Euh... Ça va, ça va. Un bon coup de nettoyage et c'est reparti. Oh et si là, la fleur passait un moment. Oh et si c'est dégueulasse en dessous. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ça mmh. et... Donc ça on récupère ça en sous-loc. Ouais. Allez. Mmh. Non bienvenue dans cette nouvelle partie donc euh, du vlog donc aujourd'hui je me situe dans une ville qui est à peu près à 35 minutes de chez moi donc une petite ville euh, d'une dizaine de milliers d'habitants et là ce matin visite de deux immeubles de rapport donc on va regarder un petit peu tout ça et puis je vais voir si je vais me placer ou pas sur ce type d'investissement voilà donc, je vais essayer de te présenter ça dans les prochains épisodes sur donc, la visite de, de ce matin donc du coup on était sur un comme je te disais juste avant on était sur un, sur un petit immeuble en fait de rapport qui a normalement 7 lots mais on va réellement retenir que 5 lots puisque on a deux lots qui sont vraiment trop petits qui sont en fait 15 mètres carrés pour moi ça paraît vraiment compliqué possibilité de négociation donc ça c'est plutôt cool et du coup bah, l'idée maintenant c'est tout simplement de coucher les, les différents chiffres sur un, sur un fichier excel de euh, voir un petit peu ce que ça peut sortir en, en termes de chiffre d'affaires, voir aussi euh, la, les travaux. Hein, donc, euh, je pense que si je me positionne sur le bien, eh bien, je vais tout simplement faire appel à des artisans, faire un petit peu un lieu-vie, voir un peu dans quoi ça peut nous emmener. une petite vidéo comme ça tu, tu verras. Donc là c'est la cuisine. Bien sûr. Voilà. la Voilà. Switch, Voilà. Voilà. Voilà pour la cuisine. La chambre jaune. A, t en t en, le mystère de la chambre jaune. Voilà. Donc il manque un fauteuil qui est en cours de livraison. Il va arriver. Mais il n'est pas encore. Comme tu peux le constater. Tac. Voilà. Là. Chambre bleue sur ce jour-là, euh, il y aura ah, l'horloge. horloge, et puis un et fil à pompier.